Le téléchargement d'une version d'essai d'un produit GeoPlus se fait en trois étapes faciles. La sélection du produit, l'enregistrement et le téléchargement. Pour la première étape, on se rend dans le menu Version d'essai. Sur cette page, vous sélectionnez le produit GeoPlus qui va être nécessaire, la langue du logiciel, le système d'exploitation de votre ordinateur et la plateforme de dessin avec laquelle vous travaillez. Par la suite, vous cliquez sur le bouton « Télécharger ». Pour télécharger une version d'essai, vous devez vous enregistrer dans notre portail client si vous ne possédez pas déjà un compte client chez GeoPlus. Pour s'enregistrer comme nouvel utilisateur, vous devez compléter le formulaire d'enregistrement en indiquant le nom de votre entreprise, votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone et vous complétez en vous créant un nom d'utilisateur et un mot de passe, et vous soumettez l'enregistrement. Pour valider votre soumission, vous devez vous rendre dans votre boîte de réception, ouvrir le email et cliquer sur le lien en surbrillance. Une fois que vous avez confirmé votre adresse courriel, vous êtes prêt à entrer dans votre portail client pour télécharger votre version d'essai. Une fois dans votre portail, vous avez accès à tous nos services et vous pouvez maintenant télécharger une mise à jour ou une version d'essai gratuite. Maintenant, il ne vous reste qu'à télécharger le fichier.